nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Agathe, la chargée de communication de ce bel endroit. Une collection chargée d'histoire et de savoir-faire ancestral. 35 000 ouvrages techniques partagés, ce qui constitue la deuxième bibliothèque française. Bonjour Agathe. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce lieu mythique. Merci. Je vous laisse vous présenter oui, alors Je m'appelle Agathe Colombier et je suis chargée de communication et événementiel de ce musée, de la Maison d'outils de la pensée ouvrière. La citation de ce musée, c'est d'utiliser le passé pour comprendre le présent et construire l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez ben C'est effectivement ce que représente le musée. On présente 12 000 outils dans 65 vitrines. Euh, des outils de travail du bois, du fer, de la pierre et du cuir. Donc les outils du passé, puisque c'est du 17e au 19e, mais qui sont toujours utilisés dans le présent et qui permettra à nos jeunes de connaître ces métiers, de leur transmettre et de les faire perdurer dans le futur. Agathe, quelles ont été les motivations pour travailler ici Alors, je ne suis pas Troyenne d'origine, donc j'ai découvert ce musée quand je suis arrivée ici. J'ai terminé mes études à Troyes à l'ESC, Roy School actuellement. Et c'est un lieu qui est chargé de sens et qui, pour moi, voilà, était vraiment euh, le but de ma mission. Je voulais trouver un sens à mon travail. Et aujourd'hui... Euh, transmettre ces métiers aux plus jeunes, euh, c'est ce qui m'apportait et ce musée, ce succès à lui-même est vraiment magnifique. Donc euh, c'est un cadre pour travailler qui est exceptionnel. Alors qu'est-ce qui fait selon vous qu'un outil puisse autant fasciner les gens et surtout véhiculer autant d'émotions C'est par son histoire. Alors nous ici on véhicule le message de l'outil mais surtout du propriétaire de l'ouvrier qui était derrière cet outil, puisque Paul Feller, l'initiateur de la collection, voulait qu'on s'interroge à qui sert l'outil, plutôt à quoi il sert. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye aujourd'hui ici de faire transparaître. C'est pour ça que le musée est ensuite euh, divisé en vitrine métier par métier pour qu'on pense d'abord à l'ouvrier, à l'artisan derrière plutôt qu'à sa fonctionnalité. Agathe, êtes-vous satisfait des retours que vous avez sur l'exposition oui. oui, on a une très belle fréquentation qui est en hausse depuis plusieurs années. Donc c'est une vraie réussite pour nous. Et malgré la situation actuelle, on a eu une période de fermeture de plusieurs mois puisqu'on a rouvert que début juillet. Euh, on a un retour des visiteurs, une fidélité qui s'est mise en place. Donc pour nous, c'est vraiment voilà, une vraie satisfaction et une réussite. Votre coup de cœur une anecdote sur, le, sur ce lieu ou cette pièce, nous sommes euh, au troisième étage. Au, étage au deuxième étage, dans la salle du cuir des métiers de l'animal. Oui. C'est cette salle-là qui est un petit peu mon coup de cœur parce qu'elle a un caractère à part entière. On a le plafond en cuir qui donne vraiment voilà, une ambiance particulière, Alors malheureusement avec les masques, mais qui donne aussi une ambiance euh, particulière avec l'odeur du cuir. Et mon outil favori est dans cette vitrine, qui est donc la vitrine du goût entier. Donc on trouve toutes les formes à main et particulièrement ces plutôt à coudre avec la forme du cœur. On a énormément d'outils où on voit des cœurs sculptés ou gravés qui, voilà, qui montrent le cœur de l'artisan qui était derrière et son affection. Donc je trouve que ces outils-là font vraiment partie des, des plus beaux que nous puissions avoir ici. Avez-vous la visite de célébrité pas particulièrement. Nous avons certains tournages qui peuvent avoir lieu dans le musée ou dans la rue par le patrimoine troyen. Euh, mais nous avons beaucoup du moins d'étrangers qui viennent des quatre coins du monde, des Américains, des Australiens, pour découvrir notre collection bien particulière. Donc pour nous, c'est une vraie fierté. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux internautes qui vont voir cette vidéo pour les motiver à venir voir justement cet endroit qui est unique en France et puis même au monde, je dirais Ben voilà, ça particulièrement, vous ne verrez jamais autant d'outils français du 17 e au 19 e puisque nous sommes uniques au monde et nous possédons également la deuxième bibliothèque technique de France avec 32 000 ouvrages. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Merci à vous. Et euh, c'est un site où on peut visiter Oui, bien sûr, c'est www.mopo3.com Je mettrai le lien sur la vidéo. Super. Merci à vous, Agathe. Merci. Et eh bien voilà, nous arrivons au terme de notre visite. On remercie le musée de nous avoir accueillis, la gentillesse d'Agathe, la responsable de ce merveilleux endroit. N'hésitez pas à lâcher vos likes et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tout ce qui se passe. Et je vous invite pour une prochaine vidéo. à très bientôt, mes amis.